Incorporé, encore en mouvement, est un projet réalisé par les étudiants du master civilisation, culture et société, parcours, la danse comme objet anthropologique de l'université Clermont-Auvergne. Ce projet se déroule en trois étapes. La première étape est un moment de contemplation. Immergez-vous dans l'univers photographique de Capucine Eden Park. La deuxième étape, un moment de création. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, à partir d'une ou plusieurs photographies, mettez votre inspiration en mouvement, filmez et envoyez-nous le résultat. Moteur, action, c'est à vous La troisième et dernière étape est un moment de réflexion. Regardez les vidéos, observez les photos de l'exposition. Pouvez-vous faire des associations Décrivez-nous ce que vous voyez et écrivez-nous ce que vous en pensez. Que vous soyez dans une démarche contemplative, créative ou réflexive, exprimez-vous plus d'informations, in-corpor.mlara